Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui nous allons parler d'images. Pour ceux qui ne le savent pas, nous utilisons l'outil Chita de la plateforme Buildroll pour faire de la création web, donc pour créer des sites internet. Aujourd'hui nous parlons de l'image, donc pour cela on va aller voir tous les éléments. Ok, donc ajouter, si c'est la première fois vous cliquez sur ajouter éléments et vous scrollez, tac tac tac, image, vous cliquez dessus. Ok. Il y a différents types d'images bon tout ça là c'est la même chose hein. les trois là c'est la même chose et il y a ça ok on va commencer avec ceci je glisse je dépose c'est quoi la particularité de cette image quand vous prenez une image vous avez la vous pouvez l'agrandir ok euh, vous pouvez l'enregistrer voir les fonctionnalités superposer superposition Centrer l'image euh, mettre un lien sur l'image vous pouvez le faire genre les gens cliquent sur l'image vous les rediriger vers une autre page de votre site ou sur un autre site carrément euh, dupliquer l'image euh, cacher l'image supprimer l'image ok donc si je clique par exemple là, sur le crayon qu'est-ce que je veux voir réglages généraux qu'est-ce que j'ai dans réglages généraux j'ai quoi ici je peux mettre des le test alternatif je peux mettre un titre pour euh, mon image donc c'est pour le référencement Okay, les deux euh, sont importants. Euh, je peux changer l'image, justement, c'est ce qu'il nous faut. On va aller prendre une image qui nous intéresse. Euh, quelle image on va mettre oh, On va prendre cette image. On va prendre ça, tac, ok. Donc, une fois que c'est fait, euh, donc je peux aussi prendre l'image en mettant le son son, adresse, son lien URL. Bon, là, je vais pas trop perdre mon temps là-dessus. C'est pour... Euh, la façon dont l'image va se positionner, etc. Mais je ne je peux pas trop perdre du temps là-dessus. Là même, ils ont rajouté l'opacité. Si je veux que ça soit euh, transparent, etc., je peux le faire. Si je veux que l'image reste fixe euh, et faire défiler, euh, euh, quand, je vais, quand je vais scroller, je peux aussi le faire. Bon, ça, c'est les effets. Je pense qu'ils ont rajouté dessus. Maintenant, la taille. Donc, je peux le faire manuellement, c'est mieux pour moi. Euh, la là, là, je sur tablette, donc ça c'est que sur tablette okay, qu'il faudra le faire, la version tablette. Euh, animation, donc si je veux avoir une animation d'entrée, donc on l'avait fait déjà dans plein de tutos, je vous invite à aller le regarder, comment ça se passe. Configura configuration de balise, bon, on en parlera pas le par ce genre de tuto euh, Avancé, superposition, donc sur la version mobile, on verra encore d'autres choses. Du coup, quand j'enregistre euh, ce mon travail... On va aller regarder à quoi ça ressemble en vrai. Ok. Je viens là. Je recharge cette page pour que ma modification plus, mes modifications puissent apparaître. Donc vous voyez, ça c'est la particularité de l'image qu'on qu a choisie. Ok, ça c'est vraiment la particularité. Donc euh, bon, l'effet euh, l'effet de scroll, bon, ça je n'ai l'ai pas de défilement. Euh, je ne le vois pas trop. Mais si on regarde à nouveau, pardon, c'était là. Toc, toc, toc. On avait dit laisser fixe, donc laisser fixe en fait c'est censé avoir l'image fixe. Et quand je scroll, en fait on, on voit on voit une un effet de parallaxe, au fait, mais bon, c'est pas ça, ne marche pas. Je vois pas pourquoi ils ont mis ça. Mais euh, ce que je voulais vous montrer sur cette image, c'est plus euh, c'est plus l'effet là en fait hein, euh, que vous avez mmh. vu, d'accord, c'est plus l'effet là qui m'intéresse. Je vais fermer ça, je fais là qui m'intéresse, ok. Ça, c'est la particularité de cette de cette image. La prochaine fois, nous parlerons des, des, des autres images et nous parlerons aussi de des versions euh, des versions mobiles. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sach, sach, sachez que oh, à l'agence WebAdVD, nous avons mis en, en place une formation... Euh, en ligne pour vous, hein, c'est gratuit, pour vous permettra d'atteindre votre objectif. Hein, pour cela, allez sur www.advde.fr et scroll jusqu'au milieu de la page. Vous allez trouver un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation okay ». Vous cliquez sur le bouton et vous aurez toutes les informations pour créer votre site en ligne. Nous sommes une agence web, donc du coup, ça nous ferait vraiment plaisir de créer votre site internet ou de gérer vos campagnes, hein, que ce soit Facebook Ads, Google Ads, du moins faire de la publicité sur internet. Pour cela, contactez-nous en remplissant le formulaire. En cliquant sur ce bouton, vous allez remplir un formulaire et nous aurons vos informations pour pouvoir vous contacter plus tard et vous aider. Ou envoyez-nous directement un mail à cette adresse mail ou appelez-nous à ce numéro. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, que ce soit YouTube ou LinkedIn, en tapant Agence Web D'ici -E. là, portez-vous bien. Bye bye.